Et bonjour à vous aussi sur le stream. Et bienvenue pour ce stream Golfit cette fois-ci. Nous allons changer de jeu parce que Golf Golfit Your Friends a commencé un peu à faire le tour du truc. Du coup, Golfit. jeu différent. Les gens sont à peu près les mêmes. Donc, on a toujours Diddles. Salut On a Armington qui s'abonne. Merci à toi. D'ailleurs, Armington, coucou. Ah, c'est vrai. Waouh, c'est donc ça le cross-média <rire> bah, je sais pas ce que je raconte. Euh, on a Flyaya aussi. Bonjour. Voilà. On a euh, Finger Guns. Bonjour. On a Fred Watt. Bonsoir. Et on a Balkany West, moi-même votre hôte. D'ailleurs, je vais faire 6 <coughs> Voilà. Dam, dam, euh, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Donc, est-ce que vous êtes prêts oui. Pour vous amuser. Ah là, ça, ça va. Bonjour, oh. ça, là, là, là, là. <rire> Les jeux de oui, oui. golf, rien de mieux. Ah bah, un vrai délice, cette pluie d'abonnements <rire> c'est littéralement 3 des dé... 6 personnes sur le stream. <rire> <rire> mais euh, voilà, un plaisir, donc merci Armington, merci Balkany Ouest, merci Fred Watt pour vos subs. <rire> euh, J'ai pu me remercier moi-même à la troisième personne, c'était un vrai délice. Euh, bref, on va partir sur une petite game, euh, donc euh, potentiellement ça se joue comme golf with your friends, da, da, da, je suppose. Da, da, da, da, da, da, da. Mon dieu, mais c'est une pluie d'abonnements. Ferrure, merci à toi. <rire> <rire> Le subtrain mm. hype commence. Euh, ah bon. non, non mais, mais... parce que Ferrure c'est un vrai abonnement. Mais ouais, non mais c'est un vrai. Oui. C'est comme Armington, hein, C'est des vrais. Et, <rire> euh, nous, non, nous non, on hein. est des faux. Nous, on est des. <rire> ah, j'avais pas vu celui d'Armington. Et donnez plutôt votre argent à la awesome game done quick. Euh, non, donnez-nous notre argent, donnez-nous votre argent. Bref, euh, <rire> je vais faire une room. au <rire> lieu de dire de la merde, je suis fatigué. Alors, <rire> friends, je vais vous inviter, donc Flyaya, Arlington, voilà. Vroom le canard laqué, et DDGLS, ah. merveilleux. Ah. En principe, vous avez reçu des sabre. invitations. Zidane m'a invité. Zinedine Zidane, voilà. Et, et mmh. accepte. Wow. je accepte. Waouh. J'accepte. on va activer les collisions, évidemment. Oui non, Évidemment. Oui. Euh, oui. Auto-scoreboard, chose de scoreboard après after every hall. Bah... Oui. Oui. Pile, oui. Oh là là, mais Devil Cal qui s'amène, mais merci à vous tous <rire> <'ai l> <rire> Mon dieu Merci. Dernier, on, on voit pas, pas du bien tout bien. que je joue jamais sur PC. Merci beaucoup. il <rire> mec, mec a même pas de pépé, même pas de maïté. Euh... Ah putain, faut que je fasse ça. Bah ouais, tu veux maïté, hein, t'es tranquille, Ah, faut que je me mette 10 euh, Mettez-vous ready. Ah, c'est ah, comme PUBG. Il faut se mettre ready. Ah. Voilà. I am ready. Je l'avais déjà. I am ready. Ah, il ah. y a Fred qui est pas ready. Ah. Non. Et si ah. je suis ready. C'était pour le suspense. Du coup, <rire> start match. Alors on est sur la toute première euh, oh map Dieu, du jeu. Dégueulasse. Zéro, ouais, ah bah, de... Oh une... mon Dieu. Ah bah, il y a déjà une discussion. Mais, ça mais comment, comment ça marche, ça marche Alors. Y a encore le lobby qui s'affiche. Ah ça va partir en principe. Moi c'est resté un petit peu aussi. Waouh! Oh, on a le on, a le, on a le Peter Ah oh Mais non, mais vous êtes devant, mais, mais barre-toi, Balka Oh, merci pas... Alors, je pense que les collisions, c'était pas la meilleure idée. Tu mais vois. si, mais Et si ah, bah. Allez, Bougie là Ah d'accord, en fait, il faut vraiment bouger la souris. Ah, c'est très bizarre Ah oui C'est très, très... Ah oui, c'est euh... dégueulasse <rire> C'est oui, pas bizarre, c'est pas. Ah, c'est. Ah, ah, ça allez, va allez. être très drôle. Mais attends, mais j'avance pas. <rire> non, mais si, il faut taper en fait, il faut allez. mettre de l'inertie avec. Tu vois, il faut. Bah, non, mais je peux pas jouer. Tout dans les ça coups de poignée. C'est d'avoir un bureau rangé, c'est n'importe quoi. Mais oui, oui j'avoue, c'est dégueulasse. C'est possible d'avoir. Mais oui mais, fait... oui, mais je peux, je peux pas y jouer. Ah, merde, mais pourquoi pour Mais c'est injouable. Essaye de faire kit. Ouais, fais tab, peut-être. Non, ça m'affiche le menu Discord. Non, j'ai toujours le truc de lobby, moi. En fais genre, je sais pas, échappe, euh, un truc. <rire> je sais pas. <rire> là, que il te pas reste passé. 50 secondes. Je fais exit. Ah bah ça m'a quitté. <rire> oh mais non, mais... oh là là, oh l'enfer. Oh, je là, pouvais là, rien là, faire. <rire> je vous ai mis sur le Discord euh, général ce qui se passe. Mon dieu. Mais attendez, mais ça va être ah horrible. Ah mon dieu, il faut s'y habituer, il faut s'y habituer, c'est tout. Oh mon dieu. Ah, et à partir du moment où on est en mode euh, putter. On peut pas. ok on peut plus on peut plus tourner, attention. Ah bah oui merci Ah bah je, pr je précise, attends, euh... Si si vous faites clic droit ça marche. Ah bon oui, tu, tu peux Je m'en vais. Alors Flyaya. Ah euh. Non ah <rire> <rire> mais pourquoi est-ce que personne a testé ce jeu avant de, de Bah écoute, un... c'était la découverte. <rire> oh, mais quel enfer Pourquoi j'ai oh passé Diddle Moi Moi ça. aussi je suis passé trop fort. Ah ça y est, j'ai compris comment péter vraiment. J'ai compris comment on peut être vraiment, mon dieu. Le daron s'est réveillé, ça y est. Mais je t'emmerde, mon petit gars. Non, mais une fois qu'on a pris le coup, ça passe tout seul. C'est ça. Mon dieu. Oh, je réussi. Oh, j'ai réussi. Oh, tabou la bourrinator. Elle en Merci, beaucoup pour ton abonnement. Bonsoir, Cry Merci, tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. T'as un que plus pro que moi. Euh, oui, parce que tu seras à rien. Oh putain de merde. Ah, ah il fallait taper plus fort. Ah, yes, je suis passé. Il ah, ah, y a quoi Oh oui ah, bah, Il y a quelqu'un qui m'a mis dans le trou, du coup j'ai fait All-in-One. Fred, tu t'es poussé Bah, du coup, j'ai fait All-in-One grâce Vous à ça. Dun, c'est ça que je peux Ah C'est un peu loin. Oh, bah, All-in-One Kenobi ou... Mais oui, j'ai compris All-in-One. Ah. Quoi All-in-One. All-in-One, ah, du coup. All-in-One. Ah, je vais partir d'ici. Que ça nous un adversaire en moins. boum boum Oh Oh, il a réussi. Je comprends rien au C'est très très bizarre. Cette Alors, musique... au golf, il faut qu'il y ait le moins de points possible. Ouais. Donc en gros, tous les deux, de... on de... est dans la merde. de merde Cette musique de Kingdom Hearts ça a une touche de piano. Oh, il y a 18 trous Oh, je vais me faire chier Est-ce est que je réactive la musique <rire> pour le stream ou pas Mais grouillez-vous ah. <rire> Oui, But... je pense que la, la, la musique doit être partagée. là. Oh, j'ai fait un car... par. Moi, ouais, j'ai fait un musique. birdie. Wow. Wow. Wow. Ça, tu le fais bien? Wow. Wow. Oh, wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Mais non... Ah, pourquoi j'ai fait ça, mon oh, Dieu Non, je retombe. Adieu, monde cruel. La boule en feu C'est moi. Très discret, hein Mais non, mais c'est trop compliqué, ce jeu <rire> Mais c'est trop... Ça fait trop bizarre de... Non, je vais retomber rigole, oh, real, hein. oh mon Dieu, Dieu. Que je... que, ah, Mais euh, on dirait, tu sais, des trucs... Euh, mais, mais vraiment, pas les, les game jam Les game jams faisant oui, un gameplay dégueulasse. <rire> la, la, la Make ah. Something Horrible. Mais, mais non mais. mais... Ah, ah oui on te demande la musique. Oui mais je, je, je, je l'ai activé, vous avez ah, pu le la, voir. Ah, mais c'est euh... Oh c'est compliqué ce jeu. Ah oh merci. Oh. Non, oh. Oh. non. Oh. Oh, Je comprends pas, Est ce qu'il faut aller Il faut, monter. Comme, il faut pas monter. comme ça. Pas comme non, ça, pas comme ça. Non mais non euh... Ah c'est horrible. Vous avez activé le mode non. amitié brisée. Non mais ça c'est prévu. En fait il faut déjà qu'on s'habitue au jeu. Ah oh, Dédé, tombe pas. Oh Fred c'est impossible. C'est impossible. Non mais putain ah. ah. mais qu'est-ce que je fais Oh okay, quel enfer en J'arrête ce jeu c'est -ce trop de la merde Est-ce qu'on est qu retourne sur Golfio euh, Le mode euh, collision. Hein. Mais non mais, mais sur Golfio euh, ouais. Friends ça faisait la même <rire> chose. On, on est, est les deux bolos A ah, vous galérer hein Vas-y joue. Pouce Magnifique de Pouce bleu. Ah ça va hein. Nous on n'a pas le temps de tryhard nos, nos trucs de customisation. Ah il nous reste 27 euh... secondes Fred. Et oh oui, bon, on va y arriver. Tous les en fait, ah, peut-être. Ah, ah non, c'est bon, ok. Tout va bien. Tout va bien. Et je redescends, je redescends ou pas Ouh, je redescends pas. Nice. Mon dieu, ce jeu. Oh. Mais t'as plus le temps. Mais si, mais si j'ai le se temps. Se Mes côtes sont déjà brisées, mon dieu. Ah, mais non. Mais il avait... restait du temps Ah non, c'est un peu t'as fait 12 strokes. T'avais plus de. <rire> ah, voilà. Non, mais Ah Oh, merci. Oh, merci. Allez. <rire> Aïe. Oh presque. Ah oh, le hold up ah. de Diddle qu'il a all-in-one, ah. quoi. Hop. C'est le talent tout ça. Par. Oh merci mon Oh, nom. Arlington <rire> <rire> J'ai sorti deux personnes Amoche, du trou, je suis rentré. Mimi, tu m'as sauvé, c'était si pas vu le oh, oh Non non le pauvre <rire> Non Allez Arlington, la France entière te regarde. Ouais, T'inquiète pas, tu peux pas de faire Demande-toi qu ce que, que, que tu peux Flake. faire pour la nation. <rire> tu peux pas faire peur que Flake <rire> <rire> Non, Fly, oh, va, je... Bah non, Fly est techniquement à Bah non, c'est moi le dernier. Ouais. Hein. Ouais. Moi je suis même pas dans le récré. Eh oh, eh oh, eh oh! <rire> oh, Ah oh, oh, <rire> <ouais. rire> je suis retombé! <rire> oh, <rire> je suis presque, je suis si prêt! Je suis... <rire> <rire> Allez vous faire foutre. Ah. ah! Je vais me foutre de vos gueules! Oh, ben, ah, ah c'est ouais. juste là en fait, d'accord, j'avais pas compris. Vous... J'en ai marre de jouer au golf. <rire> Est-ce que du coup on peut dire qu'on joue. NON Mais qu'est-ce que, que, est que Pardon Est-ce qu'on peut dire qu'on joue à un jeu de daron et de daron Parce qu'on joue quand même au golf. Ah oui, de ouf hein Non on mais déjà l'autre fois. Euh... Ouais, ah, mais c'est injouable Ah c'est encore mieux Et donc du coup t'as des enfants de euh, 7-8 ans qui, qui gueulent et qu'ils n'arrivent pas à passer euh, le trou numéro. 1. Euh, ah on est auquel. Mais tu vas te calmer, bah... Didels Ça veut <rire> dire que t'es mon enfant, Balkin Écoute, euh, peut-être. Ah non, moi je parlais de Fred qui est... qui est chouine, Mais oui, je chouine <rire> Mais oui, je chouine <rire> Alors... Okay. Mais, mais je chouine, un et... Non, y'a pas Où même trickshot. Où est-ce qu'on va, Madeline Il faut est descendre. Tu m'en as a aucune Avec, euh, avec ta molette. Waouh Waouh Waouh Waouh Merde non Du coup, j'ai mal visé Mais qu'est-ce que je fais Putain, la puissance, c'est pas facile. De dans toute sa splendeur Alors, Balka, la dernière fois, tu nous as fait Christian Clavier, aujourd'hui, tu nous fais qui euh, bah, Owen Wilson, du coup. Wow! <rire> wow. Oh, wow! <rire> oh, c'est pas le Ah non! Oh, wow, c'est acrobatique! Merde! T'as Ah, mais non! Ah, mais non! Ah, mais non! Ah! Ah, ah mais non! T'as Qu'est-ce bon, qu que tu veux? Non, rien. c'est t'inquiète. Okay. M'écoute pas, ne m'écoute pas. C'est la fatigue de ma longue. Non, mais c'est Armin qui est premier, là, ça va pas du tout. Ah bah oui. Armin de. Qu'est-ce que c'est que ça Armin... Alors, il y a un trickshot à faire. Mais ici. Mais non, mais il faut taper le coin. Il faut taper le, le coin. coin. <rire> ah ça oh, oh, Est-ce est que vous chose. le tentez, le beau jeu Je le tente de ouf. Là, je l'ai dans mon sang, le trickshot. Ah. ah Pardon. Non Mais barrez le Oh, Fred <rire> Qui m'a poussé, Fred peut-être moi sans faire exprès sans faire, peut -être pas, sans faire exprès. peut-être moi sans faire exprès. Ce qu'il faut pas entendre. Oh, Regardez-les Mais je peux te repousser, tu sais, si je veux. <rire> C'est ça, non, le pire. Mais, le pire. Non, mais je ne je... le fais pas. Non mais qu'est-ce que je fous <rire> oh, ah Mais même... non, tu descends <rire> <rire> Cette fois-ci, j'attends, parce que t'es vraiment collé à moi, en fait. <rire> je vais prendre le chemin. C'est sans faire exprès qu'il n'assume pas. Y'a Sammy y a qui. dit tu mesure c'est soit de qui 1 mm. <rire> C'est bizarre la collision. Ah non, et clairement, on a bien fait de. Ah, qu'est-ce qu'on se part Ah, qu'est-ce qu'on rigole. J'adore ces moments-là. Au fond de cette boîte. Je chiale, wow. Merci. Ah oh là là. Je suis encore deuxième, c'est beau ça. Bon, maintenant, je tryhard. Ah. <rire> fini non, fini moi, la galéjade. C'est que 3 en 1. Ah bah, ah non ah, ok, j'ai rien dit. Oh, j'ai un peu trop tapé fort. Et toi aussi, t'as rien oh mais maison. Mais je suis arrivé mec. sur le toit, ouais. Ouais, moi aussi. Vous êtes arrivé sur le toit Ouais, sur ah, le non, toit non. de. Pas, pas la première maison, la deuxième, tu vois. Oh ah oui, oh, je viens de voir ça. Ah. Diddle vient de le faire, mais il euh, est retombé, d'accord. Non, non, mais c'était le toit au-dessus encore. Attends, je vais. Hey, Attends. non Oh, mais oh, je suis sur le toit. Non, mais. Allez, salut Diddle sur l'air vous allez m'attendre pendant 46 ans. Hein. Non. Vas-y, joue. Je crois qu'on peut faire des rebonds dans l'eau. Putain de merde. Mais ah. Tu vas le Ah ça. oui, donc en plus, il y a un monticule qui nous attend. En bout. Mais casse-toi <rire> Ça le... fait pas trop le, le summum de la rigolade. Un monticule. C'est qu vrai qu'on s'en rappelle. Là. Ah Putain, mais j'ai jamais un... vu. Ça... Un... Mais comment vous avez fait euh, C'était de la pure chatte. Oh. oh putain, je suis revenu en arrière. <rire> je je joue Fred... pas le beau jeu. Non, non, mais d'abord, je me moi. chauffe. Première map, c'est la map de chauffe, comme chacun oh. sait. Quel faut, Il faut, ta... Il faut taper plus fort. Hein. Merci <rire> de <rire> ces conseils à viser. Ah, Fred, t'as perdu aussi ou pas encore ouais, Fred Non, vite, regarde, je, je gagne. Wow, oh, oh, trop oh, fort, Fred oh, oh, oh, <rire> T'as fait un all-in-one, mais après 8 strokes. Mais non, parce que c'était... J'avais quand même avancé avant. A l'aide... Non le fils, NON Voilà. C'est ça, bad cache son jeu pour le découvrir. Oui. Oui, ils ont bien géré, c'est que ça qu'ils ont fait par contre. C'est ça, le gameplay ils ont oublié. Mais comment tu fais ce jeu de con Tu le fais plus parce que t'as plus de stroke. Voilà. Ah bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Fred il fait le malin, mais. <rire> <rire> tu sais que plus je perds, plus je fais le malin. Hein. Ouais, je sais, je me rappelle, je me rappelle de l'autre fois. D'ailleurs, les VOD sont sur le YouTube si jamais vous voulez voir. Oh putain, Armington. Si jamais. Euh, Parce vous que. Mes déclarations de haine pour Balka. Ah, c'était glorieux quand même. Mais casse Merci à toi Merci beaucoup En fait, c'est ça le bon... secret c'est de se décaler un petit peu et laisser les autres jouer pour ah, soi. Ben, tu peux stopper de taper <rire> non, je reviens en arrière, moi. Regarde, je reviens au point initial. <rire> Mon dieu. Oh, non, non, non. Oh, merci. Oh, tu m'as oh, si. la vie. Mais oui, tu je t'ai rapproché. Non, mais quoi C'était quoi, ça Un travail d'équipe. Fred, toi et moi, maintenant, c'est une métier hein. Euh, Bonjour, Didat <rire> Salut. Oh. Non, ça va. Oh. C'est moi où Dédé a dit Fred, toi et moi, c'est l'amitié shonen maintenant. Oui. Ah Pendant oui, parler, bon, je dit. Très bien. bien. Waouh. Je serai le Gon de son Kirua. Alors, <rire> oh, alors... oh mon dieu, Belka, mais bon, ah, je suis deuxième. Je suis un Gon aussi. Ah, bon, bah, c'est comme un truc de, euh, de, de, de king chelou là. Genre les, comme les tops et les bottoms là. <rire> Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, all, all in, in one! Oh, le beau jeu! In, all in fucking one! Oh, Hamilton, putain, un peu plus! Je te jure, je te plante! Non, mais qu'est-ce que je fais? Oh, dis donc, je beau jeu! Oh mon dieu! Oh <rire> mon dieu! Oh. <rire> je rate les trucs gratos! Oh le doublage de méchant Disney! <rire> C'est bien court. Ça passe pas, ok. Il y a un trou là-bas. Moi je vais dans le trou. C'est un trou ça, oui, c'est un trou ça. Je sais pas où il faut aller. Moi je vais dans le trou. Oh waouh Trop fort Waouh Allez vous faire foutre non Stop, stop, stop Ah parfait. Oh comment j'ai trop géré Armington, tu me tapes, je te tape. Ok, Non mais... Faut que a juste le contrôle. Enfin, je sais pas si j'ai géré. Ah si, j'ai géré. Oh, j'ai eu bah alors c'est parfait parce qu'il y a des moments où il faut viser à travers les textures. Ah génial C'est des features, c'est pas des bugs. Genre je, tu fais b bah, ok je vois de l'herbe mais j'essaie de jouer quoi. T'as pas pris le raccourci, le petit trou d'où j'ai parlé au début. Oui. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mais je suis trop deck, j'ai pas la musique J'en peux plus de cette musique Mais non mais, <rire> mais, non, pas mais soyez pas deck, je pas. vous jure elle est, elle est parfaite cette musique. Le petit pont de bois Aïe, hey, non, c'est ah, ma honte. Oh, ah oui, donc c'était pas là. Oh, merci, Arminton, Vous voyez sauvé. là où je suis, c'est pas là. <rire> oui. Moi, c'est Armington qui m'a sauvé du trou. Du. <rire> <rire> non, il y a le truc de king chelou là. Bive, boule Oh non, c'est Oh, c'était tellement proche. <rire> Allez. Plouf. Plouf, plouf, plouf. Oh, bon, je j'étais pas serein, j'avais la goutte. Bigard qui joue au golf, quoi. Quelle goutte, ça me fait. Bon. Yeah. T'as très fort. Non mais Diddles Mais quoi, toi? Mais tu m'as tu m'as percuté dans mon dans ma trajectoire oh parfaite. Je vois l'autre niveau. <rire> <C 'est... rire> je sais pas. Oui, au laisse mais... <rire> Allez tombe tombe tombe tombe. Oui. Ah. Allez allez allez. Ah oh, non. Oh joli Fred Eh non je m'amuse trop, laisse tomber Qu Qu'est-ce T'es sur l'autre <rire> <sur> <rire> niveau oui, T'es sur l'autre niveau Je te spec, je te spec là Attention Oh Balka le coup que tu fais là C'est beau Oh quoi. Oh mon dieu Oh ah, le talent joli. <rire> joli le all-in-one Joli, très joli Je euh... Ah oui un hein, all-in-one Ah Excusez-moi mais nice Trop tard J'ai pas aussi Nice <rire> Oh nan a encore un là Allez. Ah ok, trop fort! <rire> Un peu trop fort! Oh non! Oh, j'étais ouais, à oh, la oui, du prochain! Non, presque! Je suis ressorti! Oh, oh, je oh, oh, oh, du J'ai failli tomber dans le prochain! Ouais, J'ai envie de bon te vrai. shooter, mais de toutes non. mes forces! Oh, non, <rire> ça, ça. Non ah. <rire> Birdie! Oh! Non, mais, mais... Oh yes! Oh merci, Arlington! Oh, Balclasse secoue coup! coup de scandale! Oh, C'était incroyable! c'était incro... mmh. incro... incroyable Ma... c'était une... c'était incroyable maestria hein. c'était incroyable incroyable comment sont ils allés là il faut Elle faire le tour il va falloir faire un ah saut ouais. le petit fait saut pour... carpé quand on aura le high ground putain qu'est-ce que je t'appelle mais Non mais et vous... mais putain mais pourquoi mais je suis con pourquoi je suis mais con mais quel jeu de con ah, ah, bouger que... de, de là j'ai ben. plein de théories mais <rire> ah, c'est vrai ah. qu'il y a Fly, j'avais vu. Non, mais arrêtez de me pousser, je suis revenu au début. Non, des... oh, je suis vraiment désolé, Arminton, qui est venu cette partie. Non, mais AAAAAH ah, Ce ça serait mon... presque fait exprès. On oh, oh, oh. a oh, raté mon coup, putain, Didels J'en ai marre. Oh, Armin Comment vas-tu Cette non-musique, j'en peux plus. M moi, je veux de la musique, putain. Mais oh, moi, je l'ai ah, pas, non, je l'entendre. Le je vous vous la voulez pas. Le basket <rire> dans le surflu. Apply. <rire> C'est la musique. Je pense que c'est la musique de la tente téléphonique du service jeu vidéo de Kingdom Hearts. Je sais pas comment vous le. Ah, dis c'est moche. Ah, par contre, c'est pas mal parce que. Non, pas le temps de tuer Armin. J'ai de la transparence. Viens ici, toi. Bonjour. Oh Non, mais c'est bon, il s'est suicidé. Ok. Mais reviens. Ah, bah, il a eu. <rire> et toujours plus fort C'est plus qu'une <rire> Toujours plus... C'est moi où ça fait des maquis. Quoi Il oui. y a une balle qui fait des maquis. Ah oui, oui oui, oui c'est Diddles qui chie des... Des plats des traditionnels sucus, japonais, des voilà. Des qui chie oui. littéralement sur la gastronomie de japonaise. Merde. <rire> Mais uh, Diddles font frapper moins fort Mais oui Mais je frappe Tout doucement Tout doucement, tout, euh... doucement tout doucement non! <rire> <rire> Tout de ce oh merde! merde. Ouais. Ah, ça a bien marché d'essayer de flinguer Arminton. Non hein. pas... mais c'est honteux le score qu'il a contre Arminton. Alors attendez, autres. regardez le truc ouais sur le Je refuse, ah on fera jamais ça. Mais si, on va le faire, ouais. c'est bon. Un oh! Ah, aïe. Un, un petit... <rire> je suis reparti au ah. bord de ah, des. En fait, c'est défini je veux, je veux arrêter de bouger! Je veux arrêter de bouger! Mais cassez-vous! Je suis trop barat pour ce jeu! Merci. Oh! Ah. Yes! En deux coups. Allez, Albatros! Albatros! Oh, <rire> y'a quoi? Le Eagle. Et du coup, succès déverrouillé, Birdie. Waouh, trop fort. Ah non, j'ai cogné quelqu'un! C'est plus drôle, Charles. <rire> Charles, les deux sont de la merde, mais Golfit un peu plus. Voilà, oh, du coup, c'est plus... <rire> du coup, du coup, plus drôle. Ah, je c'est jamais réussi. Ah, pourquoi j'ai fait ça C'est vrai que c'est bien de la merde, Mais non, mais Ferrure s'est abonné, abonné à l'instant, c'est pour ça. Ferrure s'est abonné à l'instant, c'est pour ça qu'il n'a pas la couleur. Okay. Euh. En plus, c'est un... Un, de... un angle de caméra maudit. Ah, le fad... Oh, Oh, oh, oh, oh, oh yes Je me suis servi <rire> Darwin Je l'ai poulé, ça m'a mis dans le trou ah je suis encore deuxième Allez mais ah Balka qui trix. Ah, Balka je... qui trix. Rien du tout Ah mais je trix que dalle hein, c'est la map de la de la méchance là. Il est Matrix. dernier. Des... T'as vu comment elle est passée discrète, est il y a que toi qui entendais Joli Arlington, Arlington, Arlington en... le sauvetage Non mais.. Mais toujours plus fort Balka Je suis con est-ce que quelqu'un peut me le dire s'il vous plaît Attends, je vais essayer le rebond. Oh. Alors c'était oh. pas assez fort. Merveilleux. Oh, oh, oh. On peut voir là, Kemp Non mais bah, Alors il faudrait déjà fait que je fort, finisse. Oui. Tu vois quand t'as fait pas assez fort Bah faut que tu je fasse entre les, les deux. deux. Ouais, ok. <rire> Genre, Alors moi, comme ça, mais mieux visé en fait. Ah bah 4 secondes. Quelqu'un très intelligent qui nous a dit quelque chose tout à l'heure. Faut juste mettre la balle dans le trou quoi, c'est pas. C'est ça. C'est vrai. Time's up Ouais, j'ai eu un achievement <rire> Quelle <Quatre> clairvoyance! Youpi! Je <rire> suis pas dernier! J'suis Putain, je suis fini bon. second quoi! Valkyr, mmh. okay, invite-moi!